Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous expliquer comment Objectif C génère les accessoires pour assurer une bonne gestion mémoire. Je pense que vous vous souvenez des propriétés hein, on a évoqué ça euh, ici et en particulier le fait qu'il fallait les catégoriser. Les catégoriser c'est euh, permettre de définir un comportement mémoire entre autres. Alors on avait vu qu'il y avait l'accessibilité, on a vu qu'il y avait l'atomicité des accès, mais nous on va surtout s'intéresser au comportement vis-à-vis -vis de la mémoire et en particulier on va voir par rapport à ce qui a été dit dans les séquences précédentes, comment le système, le compilateur, va générer automatiquement les accesseurs pour respecter les bonnes conventions. Je vous rappelle qu'on utilise les directives add property et add synthesize pour générer les accesseurs. Je vous ai dit que add synthesize, c'était d'ailleurs. Euh, quelque chose d'optionnel, euh... enfin, au départ c'était obligatoire, maintenant c'est devenu optionnel et euh, je vous rappelle que en fait pour la gestion mémoire vous avez le mode assign, recopie bit à bit du zone mémoire vers notre zone mémoire, le written, on ne recopie rien, on recopie la référence et on incrémente le compteur de référence donc on devient copropriétaire de l'objet et le copie où on récupère une nouvelle occurrence d'un objet identique à celle qui a été copiée mais dont le compteur de référence vaut 1 et 1 uniquement quelle que soit la valeur du compteur de référence qu'on avait autrefois. Alors regardons la génération d'un accesseur pour un euh attribut que je définis de manière assign. Alors évidemment euh, je le fais, c'est clairement pas comme ça que je dois le faire pour euh, une classe mais on va juste regarder la différence euh, du code qui est euh, sous-jacent. Donc là c'est un assign, ça veut dire que le 7, eh bien en fait je vais simplement substituer la valeur. D'ailleurs en fait je le faisais pour le numéro de l'étudiant et ça avait tout son sens pour le numéro de l'étudiant. On est d'accord que ici c'est une catastrophe. Il ne faut surtout pas le faire sur une référence de classe. Bon là j'ai pris ça pour mon exemple. Regardons maintenant ce que ça donne si je j'utilise la directive written là. Donc ça c'est beaucoup plus raisonnable bien évidemment vous vous en doutez quand j'ai une référence vers une classe. Et vous voyez que vous allez reconnaître du code hein, ça ressemble un petit peu à des choses qu'on a déjà écrites. Donc là là je vais simplement faire attention euh, à l'état euh, de mon ancien euh, étudiant donc en fait si euh, la référence là euh, eh bien est la même je ne fais rien si non eh bien je peux faire un release Alors vous allez me dire mais qu'est ce qui se passe si ça vaut nil Ce ben, c'est pas grave parce que nil release ça va dans le fameux trou noir des messages perdus ben, c'est pas gênant ça plante pas d'accord et à ce moment là je peux faire mon étudiant et je fais un value written c'est à dire que je récupère la valeur je la recopie, mais par contre je modifie par le return le compteur de référence, je lui fais plus 1 et ça veut dire que je deviens copropriétaire de la valeur. Mais par contre je pointe sur la valeur de l'autre, c'est à dire que si par hasard cette valeur évolue, moi j'aurai une référence vers euh, eh euh, l'objet qui aura été mis à jour. D'accord Si l'autre fait un release, et eh bien je... il y a un copropriétaire de moi, mais moi je ne suis pas embêté parce que j'ai déterminé que j'étais copropriétaire de cet objet. Et euh, lorsque je dis que euh, le comportement est de type copie, eh ben, toujours pas de problème, je fais un mon étudiant release avant. Alors pourquoi je fais un mon étudiant release parce que ça veut dire que euh, je suis réalisé par avoir une copie de quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là ici, je fais un value copy qui me rend une référence vers une copie de value dont le compteur de référence est initialisé à 1 et ça veut dire que j'en suis l'unique propriétaire de cette copie puisque c'est moi qui viens de la faire. Donc je vous ai dit je n'ai pas de problème parce que même si mon étudiant valait nil, je peux toujours causer avec un fantôme et c'est la même chose qu'avec le retain si je faisais un release sur nil. Alors Arc a amené de nouveaux concepts de gestion de mémoire qu'on a très très très très rapidement évoqués que je vais évoquer un peu plus en détail mais qu'on traitera réellement avec Swift. Je vous ai parlé de WIC qui veut dire que j'ai une liaison faible entre un objet possédant et un objet possédé. La liaison faible veut dire que ben, je vais avoir le même code qui est généré mais par contre en cas de désallocation je vais affecter nil automatiquement de façon à éviter de pointer vers une zone désallouée. Donc en fait on va changer légèrement la façon dont le code est produit. Strong, il est proche de written donc je vais avoir une relation plus forte à l'objet parent, je vais avoir le même code généré que pour mais euh, en fait, la désallocation de l'objet parent ne sera effective que lorsque tous les objets inclus auront été désalloués. Alors là, c'est très intéressant dans des contextes dits de délégation. Bon, on va revenir là-dessus. L'objectif, c'est vraiment couper des références. Circulaire et de faire en sorte qu'on arrive quand même à gérer proprement eh bien, la récupération de mémoire, parce que sinon on a des cas de figure où le côté automatique ben, ne, ne sait pas s'en sortir tout seul. Alors euh, Swift, lui, va euh, intensivement utiliser ces notions de liaison faible et de liaison forte, et on en reparlera quand on travaillera sur ce langage la semaine prochaine. Alors, en guise de conclusion, ben vous allez être content, on ne va plus trop parler de mémoire. Par contre, <rire> vous allez la gérer. D'accord Alors, ça concerne essentiellement les masters UPMC. Euh, ceux qui suivront euh, cet euh, enseignement, mais via euh, le MOOC, eh ben, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Même si, honnêtement, je trouve que c'est intéressant, une fois dans sa vie, d'avoir euh, appréhendé la réalité de la mémoire et de comprendre comment ça fonctionne de manière intrinsèque. Ce pas gênant d'utiliser un mécanisme qui fait les choses gratuitement. Je pense que c'est mieux quand on utilise ce mécanisme-là de savoir comment ça fonctionne en interne. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.